Bonjour et bienvenue dans cette mini-capsule. Alors aujourd'hui, on va étudier rapidement un exemple de simplification de fraction pour compléter le cours et pour vous donner un exemple concret avec une fraction relativement simple. Donc on va prendre comme exemple cette fraction 24 sur 36. Alors comment simplifier une fraction Dans le cours, on vous dit que ça se fait en divisant le numérateur et le dénominateur de la fraction par un même nombre. Ça donne une fraction équivalente, mais simplifiée, irréductible. Dans notre cas, on peut voir que le numérateur 24, c'est 12 fois 2. Et le dénominateur 36, c'est aussi 12 fois 3. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on peut écrire notre fraction de la façon suivante. 24 sur 36, c'est aussi 12 fois 2 divisé par 12 fois 3. Et ça, concrètement, si vous avez déjà pu lire le module sur les opérations de fraction, vous savez que ça revient à faire 12 divisé par 12 fois 2 divisé par 3. Étant donné que 12 sur 12, c'est égal à 1, et ne nous reste que la forme simplifiée de la fraction, c'est-à-dire 2 tiers. Vous voyez bien qu'on a fait comme dans le cours, c'est-à-dire diviser le numérateur et le dénominateur par un même nombre, ici le nombre 12. Alors ce que j'ai présenté, c'est la justification un peu rigoureuse pour que vous compreniez bien les étapes du raisonnement. Mais dans l'utilisation courante, ce qu'on fait très souvent après avoir décomposé, c'est simplement barrer les nombres communs au numérateur et au dénominateur et on retrouve du coup la fraction simplifiée. Alors attention, quand on simplifie une fraction, il faut bien décomposer sous forme d'un produit. Si on a des plus ou des moins, on ne peut pas s'en servir pour simplifier, ça ne marchera pas. Alors une autre possibilité, si vous êtes un peu moins à l'aise avec les maths, c'est d'y aller par tâtonnement. On va faire plusieurs étapes de simplification avec des critères un peu plus simples que diviser par 12 directement. Par exemple, on voit que 24 et 36 sont des nombres pairs. Donc on peut déjà tout diviser par 2. Ça veut dire qu'on arrive sur une fraction un peu plus simplifiée. 12 sur 18. 12 et 18 sont également des nombres pairs. Donc on peut refaire la même chose, diviser par 2 à chaque fois, et on arrive sur la fraction 6 sur 9. Alors 9, c'est pas un nombre pair, donc on ne peut pas tout diviser par 2. Par contre, 6 et 9, on connaît nos tables de multiplication, on sait qu'ils sont divisibles par 3. 6, c'est 3 fois 2. 9, c'est 3 fois 3. Donc on peut refaire une étape de simplification et tomber sur notre 2 tiers de tout à l'heure. On ne peut pas simplifier plus cette forme 2 tiers, donc on est bien sur une fraction irréductible, simplifiée au maximum. Alors en maths, c'est toujours utile de vérifier nos calculs. Donc on va regarder aussi les valeurs approchées à la calculatrice. 24 sur 36, ça fait environ 0,666, etc. Et 2 tiers à la calculatrice, c'est exactement la même chose. Donc on a de bonnes chances d'avoir bien réussi notre simplification. Alors, si vous avez bien compris le processus, mais que vous avez encore un petit peu de mal, euh, surtout à le faire de tête, une chose qui peut beaucoup aider, c'est tout simplement de bien réviser, de bien connaître vos tables de multiplication. Alors, je vous propose aussi deux petites choses. Premièrement, ce petit exercice autocorrigé. Quand j'aurai fini de parler, vous pourrez mettre en pause, essayer de simplifier ces fractions, et rendez-vous à la diapo suivante pour les réponses. Deuxième chose, un deuxième exemple de simplification de fraction, avec une fraction beaucoup plus compliquée et un raisonnement un petit peu différent. Pour ça, je vous donne rendez-vous sur le module de décomposition d'un nombre en un produit de facteurs.